Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Les gens doivent être euh, vigilants maintenant. La nouvelle stratégie du CNRD, parce que le bandit, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les forces spéciales, leur prime atteint les 30 millions aujourd'hui. Parce qu'il faut tout faire. Il faut garder le pouvoir de notre patron. Maintenant, ce sont les éléments des forces spéciales qu'on envoie en civil dans les quartiers. J'ai dit, vous allez tous partir un à un. Déjà, vous êtes connus. Les forces spéciales, on vous paye avec l'argent du contribuable guinéen. Donc, acceptez de faire le sale boulot de Mamadi. Billoy, vous allez vous retrouver comme Marcel. Vous allez Terminez comme les Marcel. Personne ne va vous dire, ne faites pas. Leur stratégie, c'est ça. Donc, méfiez-vous. Quand vous voyez des inconnus, on vous pousse à faire certaines choses. Des inconnus parmi vous, vous ne les connaissez pas. Vous saviez quoi faire maintenant. C'est la stratégie du CNRD. C'est les éléments de force spéciales qu'on envoie en civil parmi vous. Ma maman dit, « Wallah, y'a Athéna Bena. Je vais vous lire. Voici euh, un document de Mori Kondé en 2020. Le 7 avril 2020. Il disait ceci. Triste nouvelle. Euh, C'est C-R-I-M-E-S On ne dit pas le nom quand tu dis sur Facebook. Je ne peux pas prononcer le, le nom. Le, voilà. C-R-I-M-E-S Mais il quoi voilà, Farah Nerenouna Bama, doivent s'arrêter. J'ai les images, mais c'est tellement horrible que je ne peux pas publier. Ça vient de se passer dans un restaurant à Kobaya. Il y avait un journaliste de la RTG avec nous. Donc probablement, vous aurez les informations plus détaillées au journal de 20h. J'ai eu une panne euh, mécanique, donc j'ai fait escale pour voir un mécanicien. Et pendant qu'il était en train de travailler... Je me suis installé dans un restaurant à côté en attendant qu'ils finissent. J'ignorais que j'allais assister à une telle voilà. Il y a de ces mots qu'on ne dit pas. Donc, nous étions assis tranquillement en train de boire. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui est entré dans le restaurant. Il était barbu, habillé d'un boubou noir, un sac au dos avec un objet couvert d'un châssis qui débordait. J'ai tout de suite deviné. C'est un fusil. Il marchait lentement en regardant autour de lui. Tous les regards étaient braqués sur lui et tout le monde était inquiet, comme si on savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Tout d'un coup, son sac, tout d'un coup, son sac, est, il dit, voilà, a voilà, bousculé la table d'une dame et le drame est arrivé. Le bouteille de vin, voilà, sur la table est tombée et s'est brisée en mille morceaux. D'accord, Mori, elle est là. Kuma doule Aujourd'hui, tu es ministre du territoire et de la décentralisation. Même si tu faisais de la blague, tu as montré le sang. Aujourd'hui, c'est toi qui demandes à l'armée de sortir, Mori. Walloy, tu es jeune. Pour toi, ça va ça va te coûter cher. Idi Amin a déjà venu de faire sa vie. Tu es aujourd'hui le ministre du territoire. C'est toi qui ordonnes aux militaires de sortir, Qui dit que ça ne va pas. Wallah, vous allez tous répondre demain. Non, vous allez tous répondre. Vous voyez déjà la situation. Vous voyez déjà la situation. Comment ça est déjà. C'est fini. C'est fini. Ce qu'on veut maintenant, c'est le départ de Mamadi. Faut y gratter. Pour être président en Guinée, il faut être élu. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez échoué dans cette transition, c'est fini. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez répondre. Les actes, la barbarie, les éléments des forces spéciales. Vous êtes tous témoins. C'est vos patrons là qui sont en train de juger les dadis aujourd'hui. vous serez jugé. Ne prenez pas vos responsabilités. Pensez que à l'argent, qu'est-ce que Marcel n'a pas eu hier Il est où aujourd'hui Qu'est-ce que le CNRD les gens n'avaient pas Ils avaient le pouvoir dans leurs mains. Ils sont où aujourd'hui Le RPG, ils avaient le pouvoir. Ils sont où aujourd'hui Donc, si vous pensez que Dumbuya va rester éternel, vous n'avez rien compris d'abord. Il n'est qu'à vous droguer, il n'est qu'à vous droguer, il n'est qu'à vous droguer et vous sortir pour aller faire du mal. Contre la population. Lui-même, il avait dit devant tout le monde. Quand il s'agit de faire le choix entre l'individu et la nation, qu'il préfère le peuple. Vous étiez tous le 5 septembre avec le beaucoup parmi vous. Vous étiez avec les jeunes de l'Axe. Vous étiez avec les jeunes de l'Axe. Vous étiez avec les leaders de l'Axe. Vous étiez avec les Founikimangé. Alors le coup d'état, ça servit à quoi si c'est pour accompagner un bandit de Mamadou Doumbouya, continuez à accompagner le narco. Wallah, vous allez tous partir. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Montrez-moi un pouvoir qui a été éternel. Parce que les gens vous parlent, vous ne comprenez pas. Vous savez que c'est un tonneau vide qui est là. Il n'a rien dans la tête. Vous voyez les conditions de vie des Guinéens. Même vous, malgré qu'on vous donne les 30 millions... Mais vos tantes vous demandent, vos cousins vous demandent, vos femmes vous demandent, vos enfants vous demandent combien, qu'est-ce qui reste dans la famille quand tout le monde travaille, ça va. Mais aujourd'hui, regardez la situation. Il n'y a plus rien. Tout le monde est en train de pleurer. Ceux qui gagnent n'arrivent plus à garder. Parce que tu as ton beau qui n'a pas. Ta femme, il n'y a rien. Tes cousins, tes sœurs. Nous savions que Sadiba n'allait pas être c'est fini pour lui oui même même, même même son poste. on a appris qu'il a été remplacé encore là-bas hey, je vous ai dit la personne la prochaine euh, euh, euh, euh, personne sur, sa, sur la liste <rire> ça va. on t'avait dit on t'avait dit et l'autre aussi Ablaiketa, c'est leur cible. J'ai peur. Quand je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits. armée guinéenne. Eh, Les bandits vous ont trompé. Ils vous ont dit ici. Ah non, le président Fakonde est condamné à a dit, a dit ça dans trois mois. Voici les conséquences. Eh, fils de l'homme balia Président Miyaka Kadjamana là-dedans. Eh, Al Khadiamfa la dan. Mamadi, Adelber Makosa. Mamadina la groupe C'est des bandits, c'est des narcos al Regardez la situation. Pourtant, je vous avais dit, Sadiba, je t'avais dit c'est fini pour toi. Je t'avais dit c'était fini. Ministre, on t'a dit seulement le poste là. On vient de te limoger encore là-bas. <rire> je vous avais dit, hier c'était chaud dans les casernes. Vous n'avez pas dit que Damaro mentait Aujourd'hui, on n'a l'a pas levé Ça conteste partout. Hier, j'avais dit ça, non. J'ai fait le poste. Oh, ils ont dit, oh, ils ont dit hey, quitte ici, ça ne pas. Quand on dit ces choses, vous pensez que c'est tiré sur le Parce que c'est fini. C'était la manière. Baf, on le met ici. Mamadi s'en fout. Regardez ces décrets là, du jour au lendemain. C'est le débat qui sort. Moi, je vous avais dit, au moment que tu avais la force, au moment que tu avais la force, au moment que toi, tu avais la force, tu n'as pas agi. Tu n'as pas agi. Et Mamadi a tapé sur toi maintenant. Et Aboulai Keita, c'est... Il, il, il est sur leur sur leur carte aujourd'hui. La personne qui est visée pour frapper, c'est Aboulay Donc quand je parle, ceux qui viennent toujours je dire oh non non non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Moi je vous ai dit, quand Damaro vous dit quelque chose, asseyez-vous et attendez. Voilà, ils vont éliminer beaucoup de personnes dans l'armée. Voilà, ils vont éliminer beaucoup de personnes. Non, là ils vont tuer beaucoup de militaires. Non, là, ils vont tuer beaucoup de militaires. Je vous jure, ils vont tuer beaucoup de personnes. Je vous avais dit. Ils ont dit, Tu n'es plus. Tu as empêché les enfants. Tu as empêché les enfants. Tu as empêché les enfants tu as empêché les enfants de quitter Kindia pour venir sauver le président Alpha Condé. Je sais, Alpha Kamara, tu as empêché, tu as empêché les enfants de venir sauver le président Alpha Condé. regarde aujourd'hui ce qu'on vient de te faire. Saliva. Tu m'illiers encore de, de plus. Pourtant, je, on vous avait dit ici, le peuple était derrière toi. Je vous avais dit, Abla Keta, Alaïla Kana, alors, il a On t'a mis seulement inspecteur général pour la forme. Maman dit C'est combien de fois tu es important dans l'armée. Mais actuellement, eux, ils ne donnent pas. Que non, vous tous là, il faut qu'ils vous enlèvent tous dans l'armée. Mamadi, Faites-le. Vous le vous le fait. Vous le fait. Vous avez le fait. le coup, le fait. le si tu penses que tu es fort, que, tu es lié, que toi tu vas venir détruire cette armée-là. Allez-y. Idi Amin, ce n'est qu'un gendarme. Tout le reste-là. Amara est quoi dans cette armée Si vous pensez que les gens sont maudits, ou bien le peuple de Guinée, les gens sont maudits, faites-le. Vous savez, tout ce qu'on vous a dit ici. Je vous ai dit que ces gens-là ne sont pas venus pour organiser des élections. Ils ne sont pas venus régler des problèmes. Ce sont des bandits qui sont venus pour s'asseoir, pour garder. Mais allemand m'a Vous avez, vous avez vu mon poste hier non Quand je vous avais dit ici, j'ai dit C'était chaud, les discussions, L'entourage de Sadiba, c'est petit Il y a eu beaucoup de murmures hier Beaucoup de discussions Maintenant ils ont décidé ils veulent, Eux aussi, ils veulent faire la force les Dumbuya Tous ceux qui ne sont pas dans leur esprit Ça dit les, Ce sont des narcos qui sont là On a affaire à des narcos Ça dit, Tu n'es pas dans leur esprit Je vous ai dit, il y a la pression de la communauté internationale L'affaire de drogue ils les ont déjà avertis. Donc, ils se débarrassent de tout, tout un chacun. Parce que eux, maintenant, c'est la force. C'est la force. On doit garder le pouvoir avec la force. Si on tombe, c'est fini pour nous. Si on tombe, c'est fini pour nous. Des blancs-crocs comme ça, un petit groupe, vous allez venir prendre le pays en otage. Non, là, il faut faire. Wallah, il y a de quoi. Non, là, ça va chauffer. Allez, tu quoi le bon. Ah, dirille -les, dirille -les, bon non. Les gars, je suis au courant de, de l'immunité. De moi, je vous avais dit. C'est à partir d'hier que vous devriez comprendre. Ou bien, vous n'avez pas écouté moi mon analyse. Si vraiment il voulait grandir Sadiba, il allait le mettre ministre d'État. Mais il prend euh, Bachir, ministre d'État, parce que Bachir est dans leur esprit. Il met Idi Amin, ministre d'État. Moi, je vous avais dit, c'était juste une manière. Si on l'enlevait tout d'un coup, les enfants allaient tirer, tirer. On a mis ministre. Maintenant, ils commencent à contrôler la situation. Vous avez vu comment ils ont décapité. Ils ont, ils ont fini avec Sadiba. Ces éléments de seront connus et consorts. Ils ont dissous tous ces groupements. On a affaire à des bandits, des voyous. Je vous ai dit, Doumbouya et son clan, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Et Mouya Guima, il n'y aura pas d'élection. Soit c'est Doumbouya, ils vont toujours imposer. Moi, je vous avais dit, oh, Sadiba, Sadiba moi je vous avais dit dès les premiers jours c'est pourquoi je n'ai pas je n'ai même pas réfléchi une fois pour dire non le gars là pour non il faut d'abord voir la situation le fait Vous voyez comment ces gens-là, malgré que le président Fakonde ne dit même pas leur nom, vous voyez comment ces voyous-là traitent le président le Fakonde, keni jamana souyaminoukeni Djamanakona, Kajamana Nasi. Les hommes forts, ceux qui ont étudié, qui ont, qui ont de l'expérience dans l'armée aujourd'hui, on est en train de les, de les humilier. à cause de ces vauriens comme ça, des voyous. Cambre balou solo. Vous, l'empereur, vous donner le respect Vous avez foutu quoi pour l'armée guinéenne, Bande de voyous que vous êtes. Tous ceux qui méritent les grades, ils sont en train de les rabaisser aujourd'hui. Bande de voyous. Et c'est pour droguer les enfants-là, des forces spéciales, qu'ils doivent effrayer tout le monde. Bon, comme je l'ai dit, je dis tous les ingrats, tous ceux qui ont accepté de faire le coup d'État-là, mais maman dit, toi, il faut terminer avec tous tes, tous tes amis d'abord. Encore où le faut regardez écoutez nos vidéos. Cas, je vous avais dit ici, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont apporté leur grain de sel à ce coup d'état-là, va être amer pour eux. Attention, tous ceux qui ont apporté leur grain de sel à l'IA, mouru. Tous ces jeunes qui ont été tués. Et lui, Sadiba, Hein Aboulay, Aboulay n'est pas dedans. Aboulay était de bata. Et on sait comment Aboulay Ils ont forcé Aboulay pour le mettre où il est, inspecteur, pour la forme. Nous savions comment Aboulay ils ont mis là-bas. Et maintenant, sur leur cible encore, j'ai reçu des infos. La personne à battre maintenant, c'est Aboulaye qui est là. Vous savez, depuis la semaine dernière, ils devaient enlever Aboulay. Pourquoi ils n'ont pas enlevé Aboulay? Parce que Aboulaye n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a été commandant de bata, il maîtrise l'armée beaucoup de choses. Donc Mamadi a hésité à enlever Aboulaye. Mais maintenant là, ils veulent passer à la vitesse supérieure parce que le peuple est déterminé. C'est pourquoi ils ont eu un nouveau euh, chef d'état-major des forces armées. Parce qu'ils savent quand la population va sortir, ça va dégénérer, l'armée va prendre ses responsabilités. Ils pensent que même quand ils remplacent Mamadi. Même, même, ah, même euh, l'autre là, Ibrahim Asuri Bangura, il peut prendre ses responsabilités. C'est un patriote guinéen. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il, il exécute tes ordres. Mais il il va tirer sur ses parents. Tu penses que... Aujourd'hui, tu l'as nommé. Il, il exécute tes ordres. Mais arrivé à un moment donné, il va prendre ses, ses responsabilités. Ibrahim Asuri Bangura, c'est l'un des vrais soldats guinéens. Des gens qui ont étudié dire qui ont aimé l'armée Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vas le nommer Qu'il va rester à t'obéir La tête baissée Non Arriver à un moment donné Ça va péter